Par rapport à ton agroforesterie jeune, ça ne doit pas faire trop d'effet. Sur les haies plus âgées, est-ce que les animaux ont en tirent des bénéfices de ces oui. aménagements boisés là ben Sur les anciennes haies, on le voit, c'est surtout quand il fait ce temps-là, là, il fait très chaud. Oui. Si les animaux sont dans les parcelles où de prairies temporaires où il n'y a pas de haies, elles vont pâturer 2 heures le matin, 2 heures le soir, le reste de la journée, elles remontent en bâtiment. Oui. Que Quand elles sont dans les... dans les parcelles où il y a des arbres ou des haies, elles pâturent beaucoup plus longtemps, oui. il y a moins de baisse de production. Bon, après, le, le, le souci du piétinement de la pâture, je ne l'ai plus avec le pâturage tournant dynamique, parce qu'elles sont là que une journée, donc euh, ça n'a pas le temps d'abîmer. Donc ça, c'est pratique aussi. Puis après, bah, c'est l'automne, quand on a des, des coups de vent, de la flotte, euh, bah, s'abrite. le euh, temps qu'il y ait une averse, elle s'abrite contre la haie. Et, puis, euh, ouais. et les animaux remontent moins dans les bâtiments, euh, dans les parcelles où il y a des arbres, ça, c'est sûr. Ouais. Du coup, c'est quoi le problème quand les bêtes, elles remontent en bâtiment euh... bah, Le souci, c'est qu'elles ont une moins grosse consommation d'herbe, enfin, la production baisse un peu. Après aussi, ouais, c'est vrai que s'il y a du foin à disposition, il y a toujours du foin à disposition, donc elle tape plus dans le foin. Euh, c'est pas le but à cette époque-là. Et puis même pour leur, pour leur confort, euh, elles rentrent dans le bâtiment pour se mettre à l'ombre, mais elles sont au chaud. Alors que si elles sont en pâture euh, à l'ombre, euh, elles sont moins chaudes, elles sont forcément ouais. mieux que... Et ça, dans la salle de traite, tu, tu le vois, euh, il y a moins de lait euh... Ah ouais si, des jours de grand soleil... Euh... Quand il fait vraiment chaud, bah après c'est comme nous, à la bête elle puise plus sur ses réserves quand il fait 30 degrés quand il fait 20, mais c'est accentué quand euh, elles sont dans les peintures qui ne sont pas adaptées aux, à cette époque-là, quand c'est des champs ouverts comme on est passé tout à l'heure.